Donc, pour les personnes qui viennent d'arriver, euh, juste vous dire que euh, Annick, euh, Jennifer, Annie et moi allons euh, donc euh, animer l'atelier euh, avec vous cet après-midi. Et donc, pour les personnes qui viennent de se joindre à nous, bien, on vous invite à vous présenter dans le clavardage aux autres participantes et participants. On a euh, Annick qui va nous supporter euh, au clavardage. Vous voyez Annick euh, à l'écran. Euh, donc, son travail principal, ça va être de d'échanger avec vous dans le clavardage. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, des remarques, n'hésitez pas, vous pouvez les mettre dans le clavardage. On va, on va vous suivre de cette façon-là également. Alors, euh vous voyez, je vais vous montrer une petite astuce. Une première petite astuce, c'est de vous renommer. Je vois qu'il y a dubois Nan. Je ne sais pas c'est qui dubois Nan, mais ou J. Bertrand, c'est peut-être plus intéressant de t'appeler par ton prénom. Alors, ce qu'on peut faire pour changer ça, comme moi, c'est écrire « récit d'épée »,« base, pas très intéressant. Alors, si vous allez sur l'image ou sur la, la vignette de votre, de, de votre nom, il y a trois petits points. Vous pouvez cliquer sur les trois petits points. Et vous pouvez sélectionner « renommer ». Alors, moi, je vais faire « renommer ». Je vais m'écrire mon nom. Donc, vous allez voir mon vrai nom, renommé. Donc, voyez-vous, ça a changé mon nom maintenant. Je, je m'appelle Benoît Petit. C'est plus proche de la réalité. Donc, euh, vous pouvez également faire ça. Donc, vous renommez pour qu'on sache c'est qui. Principalement votre prénom. En plus, vous appeler par votre prénom. Donc, ça peut être intéressant. Si vous êtes plus qu'une Stéphanie ou une Chantal, peut-être garder euh, votre, votre, euh, votre euh, première lettre de votre nom de famille. Euh, donc, euh, Nathalie Dubois, tu vois, c'est excellent. On peut voir ton nom maintenant en complet intéressant. On a Sylvie Saint-Denis. Bonjour Sylvie, conseillère pédagogique de français à la CS Portage de, de l'Outaouais. Bonjour José Bertrand à la CS Des affluents, orthopédagogue au secondaire. État d'esprit positif et ouvert. Non, mais wow. bon, inspirant ça. C'est bon ça. Nous autres aussi. Bonjour, merci de nous accueillir. Plaisir. On commence déjà, hein? même si on n'a pas encore commencé l'atelier, c'est déjà commencé là, pour nous. Là. On a déjà des astuces qu'on met en place. Alors, bonjour Chantal et Stéphanie qui viennent de, qui se joignent à nous. Alors, n'hésitez pas, dans le clavardage, à aller vous présenter aux autres, euh, à dire qui vous êtes, d'où vous venez, euh, ce que vous faites dans votre, dans votre travail, euh, dans quel état d'esprit vous êtes cet après-midi. Bonjour Geneviève, la caméra fonctionne bien, c'est merveilleux. Super. -tu, Veux-tu tester le son maintenant? Oui. Ah, on t'entend très bien. C'est merveilleux. Super. C'est le bon moment hein, de faire comme Geneviève, de tester votre caméra, voir si ça fonctionne, votre micro, parce que pendant l'atelier, si on veut vous interpeller, c'est toujours intéressant d'avoir un visage, de voir la personne qui, qui parle aux autres. Donc, c'est le bon moment de tester votre caméra. J. Bertrand. C'est quoi ton prénom, J. Bertrand? Tu peux activer ton micro? Ah, oui, José vas le modifier, oui. OK, tu vas le modifier, comme, comme, a fait, comme on a fait pour d'autres. Excellent. Numéro un. On va commencer, nous, dans à peu près cinq minutes, officiellement. Hein, même si on vous accueille déjà, puis parmi les astuces, vous en avez peut-être remarqué. D'ailleurs, euh, Annie, tu voudrais-tu aller à la deuxième diapo, commencer à présenter quelques petites astuces pour les gens qui sont là, des astuces qu'on va utiliser pendant notre présentation. Vous avez remarqué dans la diapo qui vous est présentée, des petites astuces de Zoom. Qu'on va utiliser pendant l'atelier. Hein? Donc, euh, en ce moment, si vous voulez, vous pourriez déjà commencer à utiliser une des fonctions qu'on va utiliser qui est la notation. OK? La notation, euh, comment activer la notation? Vous allez dans, à côté du bouton Partage d'écran. Vous voyez la fenêtre de partage d'écran, il y a une bande verte. Bien, juste à côté de la bande verte, il y a un menu qui s'appelle Options d'affichage. Si vous cliquez dans ce menu « Options d'affichage », vous êtes, vous êtes capable de sélectionner « Annoter ». Et si vous prenez « Annoter », vous allez avoir une barre d'outils qui va apparaître. Cette barre d'outils-là vous permet d'aller, par exemple, « Annoter la diapositive ». Alors, vous pouvez le tester en ce moment si vous voulez. Hein? Vous pourriez, par exemple, utiliser une, une, une, marque, une marque, un crochet ou quelque chose, ou dessiner. Oui, dans la diapo, hein, ça fonctionne, c'est merveilleux, vous comprenez. Une fois que vous avez fait votre marque, vous pouvez même l'enlever avec « effacer ». Le bouton « effacer », ça permet d'aller enlever ce que vous, vous avez écrit. « Bonjour », je vois un « bonjour » qui est là. Vous pouvez, même, vous pouvez même utiliser la fonction « flèche ». Regardez ce que ça fait quand vous utilisez la fonction « flèche ». Vous voyez le, le bouton flèche, prenez flèche, puis et voilà, on voit Chantal, on voit, que ça met votre nom. Donc, c'est intéressant parfois quand on veut avoir qui est intervenu, d'avoir la flèche, ça permet d'afficher votre nom. Comme on voit Véronique là, qui vient de mettre son, son, son élément, donc ainsi de suite. Donc, c'est vraiment très intéressant de voir les noms des participants, des participants. Donc, euh, on va utiliser ces outils-là pendant notre présentation. Alors, bonjour Jérôme, bonjour Suzy. Si vous n'avez pas déjà fait, bien, vous pouvez jouer avec l'affichage aussi, galerie, voir tous les participants ou juste voir l'affichage intervenant qui vous permet de voir euh, euh, juste euh, les intervenants, donc juste les personnes qui animent. La personne qui, la, la personne qui parle au moment où elle parle. Donc, pour les personnes qui ont activé leur micro, Bien, on vous demande pendant la présentation de le désactiver à moins qu'on vous demande de prendre la parole pour éviter les retours de son, les bruits parasites des fois. Hein. On entendait tout à l'heure euh, quelqu'un qui semblait être avec son enfant, qui posait des questions à maman ou à papa. Alors donc, on peut désactiver son micro pour éviter ces situations-là qui oh, peut-être parfois peuvent nous mettre dans une drôle de, de, une drôle de situation. Alors l'atelier d'aujourd'hui, hein, on est avec... Euh, Jennifer, moi, Annie et Annick. Annick va être au clavardage avec vous. Alors, si, euh, si vous voulez suivre le clavardage, bien, Annick va pouvoir, dans le clavardage, vous soutenir. Vous voyez l'image d'Annick qui est là, euh, qui nous fait un beau grand sourire. Alors, Annick va pouvoir euh, vous soutenir dans le clavardage et vous proposer des liens. Par exemple, déjà, Annick vous a proposé le lien vers la présentation. Le lien qu'on voit en bas de la présentation, Annick vous l'a déjà proposé. Monique, tu veux prendre la parole? Est-ce que je comprends? Alors, Annie, Monique, pendant que tu... On, on va en profiter pour mettre un, une autre astuce à l'épreuve tout de suite. Annie, tu as levé la main. Est-ce que tu peux expliquer aux autres comment tu as fait pour lever la main? Moi, Monique? Oui, Monique. Toi, Monique. Ah, ben, je suis allée dans Participants. Participants, d'accord. Euh, oui. Le bouton ça. Participants, vous avez ça tout le monde en bas. Vous voyez qu'on est 35 oh. participants, oui. J'ai cliqué sur lever la main. Cliquez sur « lever la main ». Excellent, c'est super. Merci, Monique. Super. Alors, je donne, je, je donne la parole à Annie, qui va vous proposer un petit sondage. Annie, à toi la parole. Vas-y. Oui, bonjour à tous. Bienvenue. On est content que vous soyez là. Donc, effectivement, on est passé par les petites astuces Zoom. Si jamais vous avez des problèmes techniques pendant la présentation, n'hésitez pas, écrivez-le dans le clavardage. On pourra sûrement vous aider d'une manière ou d'une autre là, pour que tout fonctionne bien et que vous ayez une super expérience cet après-midi. Alors, on commence avec euh, un petit sondage. Alors, je vous invite dès maintenant à vous rendre sur la, dans une autre page. Donc, on ouvre un onglet, on ouvre une nouvelle mmh. fenêtre. De votre navigateur. Va... Dans un navigateur, parce que là, vous êtes dans l'application Zoom, donc vous allez dans votre navigateur. Exactement. Merci, Benoît, pour la spécification. Donc, euh, on va sur menti.com. Donc, c'est un site euh, internet qui va vous permettre de participer à un sondage. Et on utilise le code 425053 pour vous y rendre. Et là, moi, je vais tout de suite changer le partage d'écran pour euh, aller vous rejoindre là-bas. Donc, on y va. Est-ce que tout le monde, vous voyez une grande page noire avec la question « Depuis le début du confinement, combien de fois ai-je animé une vision? » Si euh, vous pouvez me répondre dans le clavardage ou, ou bien lever la main pour me dire que vous voyez tous bien ça. Oui, on, voit, ton, on voit ta présentation. On voit le menti à l'écran. Tout à fait. Et on excellent. voit que ça commence à répondre. Merci. Alors, Caroline Lefebvre, je te demanderais de désactiver ton micro. En fait, je vais le faire pour toi. OK, excellent. Okay. Merci. Donc... Euh, Exactement. Alors, euh, on s'est propulsé dans cet euh, outil de présentation. Vous le voyez, là, moi, je vous ai envoyé vers menti.com. Moi, j'ai ouvert euh, le portail de euh, l'organisateur, de l'animateur. Euh, donc, euh, les profs qui n'ont pas encore utilisé cet outil-là, on pourra vous en reparler un petit peu plus tard. Et là, je vous pose la question, « Combien de fois vous avez animé une visio? » Et voici les choix de réponse. Donc, une quoi, une visio? <rire> euh, je les compte sur les doigts de ma main, donc entre 1 et 5, quand hein, on vous le souhaite. Euh, j'ai besoin de mes pieds en plus, donc un petit peu plus. Et finalement, ben j'en ai tellement animé, j'en ai tellement enregistré que j'ai un serveur à mon nom dans l'info nuagique parce que hein, ça, ça prend de l'espace, ces enregistrements. Donc, euh, voilà. Alors, euh, ça nous permet, nous, hein, de savoir un peu à qui on a affaire, quels sont les différents besoins, quel niveau de, de confort, d'aisance, quelles questions vous avez par rapport euh, aux visio. Donc, je vois en même temps qu'on est 36 participants. Si je nous enlève, bien, ça fait 32. Si je nous enlève, nous 4. Et si euh, vous portez attention, dans le bas à droite de votre écran, vous voyez un petit bonhomme avec 19 écrits, 20 maintenant fait en sorte que moi, comme animateur, je peux voir qui a répondu et je peux donc vous laisser un petit peu plus de temps pour y arriver, euh, pour pouvoir participer. Évidemment, euh je peux aussi je pourrais attendre jusqu'à 32. Je pourrais aussi aller un petit peu plus vite en, en me disant qu'il y a des gens qui, sont, qui ont peut-être quitté pour aller chercher un verre d'eau, etc. Mais ça me permet quand même d'avoir le pouls de mon groupe et de savoir à quelle vitesse là, continuer ou pas ou patienter. Donc, si on regarde les résultats, ben cinq personnes, une quoi, une visio, et on a huit personnes. C'est ex hein, pour je les compte sur mes doigts, puis j'ai besoin de mes pieds. Donc, euh, vous, êtes, vous êtes très participatif. On est rendu à 23. J'aurai une deuxième question à vous poser. Et donc, si vous me permettez, on va y aller maintenant. Alors, vous allez voir sur vos consoles de participation, il va apparaître une nouvelle question. Donc. Voilà. Donc, depuis le début du confinement, combien de fois ai-je participé cette fois-ci à une visio? Euh, on vous demande encore une fois de sélectionner la réponse qui vous caractérise le mieux. Est-ce que c'est est ma première fois hier? Est-ce que je suis abonnée? J'adore vivre la distanciation sociale. Est-ce que c'est à la limite trop selon mon chien, mon chat, les membres de ma famille? Et où est-ce que c'est Gogol? Et là, ben, je... Peut-être vous apprendre quelque chose de nouveau. Merci à Jennifer, parce que moi, ça, ça m'était inconnu. Donc, Google, c'est un, un, un mot mathématique, un peu comme Pi, finalement, euh, qui dit un chiffre. Et ce chiffre-là, c'est 10 exposant 100. Et euh, c'est euh, sur cette expression, c'est sur ce chiffre mathématique que s'est basé une petite compagnie, je ne sais pas si on en avait déjà entendu parler, qui s'appelle Google ou Google dépendant de votre prononciation, euh, à vous de voir. Alors, est-ce que c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup? Euh, 10 exposants, est-ce que c'est à la limite trop? Est-ce que c'est est juste assez pour euh, en rester euh, dans la joie? Donc, j'ai 22 personnes qui ont participé jusqu'à maintenant. Merci de votre participation. Ça continue, 23. Et voilà. Ben merci beaucoup pour cette activité euh, d'amorce. Euh, on va encore attendre une dizaine de secondes, 24. Donc, on a quatre personnes qui, euh, qui sont de, de, de fidèles abonnés, qui en écoutent plusieurs par jour. Et puis, pour le reste, ben euh, vous avez quand même su profiter là, de cette situation bien particulière pour... Euh, participer à différentes visios. Donc, merci d'avoir répondu à cette amorce et je passe la parole à Benoît. Excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Annie. Euh, alors, Annie, tu, tu peux nous passer, tu peux nous remettre la présentation, s'il te plaît. Ce que vous avez remarqué, ce qu'on vient de faire avec vous, hein, on vient d'utiliser des réponses qui, euh, qui utilisaient une forme d'humour hein, plutôt que de vous demander. Euh, Êtes-vous euh, un, deux, trois, euh, etc. Euh, donc, euh, combien de fois j'ai allumé une visio? Au lieu de faire ça, bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, a utilisé la, une astuce, qui est l'astuce de l'humour. Annie, tu nous as... oui, l'astuce de l'humour. Pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est que c'est l'astuce de l'humour? mais L'astuce de l'humour, c'est le fait de te dire, bien, on n'est pas obligé pour poser une question à nos participants, d'arriver avec juste des réponses très... Euh, très euh, encadré et aussi ce que ça donne comme, comme élément c'est pas tant que, dans ce cas-ci oui il y a un côté humoristique un côté léger il y a un côté aussi qui montre que ben c'est pas si compliqué c'est pas si on est on prend pas tant que ça au sérieux on, on les jeunes aiment l'humour tout à fait donc ça permet de prendre d'être euh, en relation avec nos élèves d'une façon un peu plus informelle mais aussi de montrer que ben, il y a d'autres manières d'aborder juste on peut on, vous avez vu, vous auriez pu répondre plus qu'une des réponses. Il y avait plus qu'un choix qui pourrait vous convenir aussi dans une formule qui est moins conventionnée. On, dit, on a moins une gradation. puis On peut choisir des choses qui sont exagérées. Ce n'est pas grave, c'est drôle, ça amène, ça amène un côté coloré. Donc, l'utilisation de l'humour, vraiment une stratégie très importante. Annie, tu voulais ajouter quelque chose? Ben oui. Euh, en fait, l'astuce de l'humour, c'est évidemment tout au long, là, ça, ça ne relève pas seulement de la l'amorce. Mais attention, je voulais juste dire que ça ne prend, euh, prend pas un diplôme de l'école de l'humour. Euh, c'est n'est pas ça notre message finalement. Euh, cette astuce-là, elle permet euh, d'être capable de dédramatiser des situations qui pourraient être stressantes au niveau de l'utilisation des technologies. Si ça n'avait pas marché tantôt, bien, on est capable de rire de soi, puis de prendre ça avec légèreté, avec, mais avec bienveillance, évidemment, là. Euh, et donc de passer à d'autres choses. Puis comme ça, ça effectivement, euh, ça, ça, ça va peinter le climat d'une visio. Alors, astuce de l'humour à garder dans votre boîte à outils. Excellent. Merci beaucoup, Annie. Donc, on va poursuivre et euh, bon, je vois qu'il y a une participante ou un participant qui a utilisé l'outil d'annotation. C'est le bon moment d'utiliser vos outils d'annotation parce qu'on va vous demander en un mot est-ce que vous êtes capable d'être synthétique puis de choisir un mot ou maximum deux? Quelles seraient les caractéristiques d'une visio insatisfaisante? Vous avez déjà utilisé, vous avez déjà fait des visios qui étaient peut-être insatisfaisantes. Annie, est-ce que tu peux nous remettre le diaporama en plein écran? Parce que là, euh, tu as quitté le mode plein écran de ta présentation, s'il te plaît. nous remettre ça en mode plein écran. Alors, partir ça, s'il te plaît, merci. Donc, directement dans notre diapo, on vous demande d'aller écrire en un mot, idéalement, euh, quelles seraient des caractéristiques d'une de, de, de, situation insatisfaisante. Donc, vous allez écrire directement dans le diaporama, et comme ça, vous allez être capable de nous dire euh, qu qu'est-ce qu que vous avez, vous, que vous trouvez intéressant ou, ou plutôt pas intéressant dans une visio. Quelles seraient les caractéristiques d'une visio qui fait que à la fin de votre visio, vous n'êtes pas très satisfait? Des retours de son, euh, d'être mal préparé, euh, une visio trop longue, problème de connexion, okay, que ce soit trop magistral, euh, trop de micros ouverts. Ah bien oui, ça aussi, c'est une des caractéristiques. Euh, donc, des, des monologues, trop de monologues, c est, c est pas, ça ne va pas dans tous les sens, trop de micro vers ok, on l'a déjà lu, gros bruit, euh, mauvais son, ok, donc la cacophonie des monologues, ok, il y a non s, je ne sais pas si c'est quoi, donc euh, voix trop aiguë ou forte, des longueurs quand on a des longueurs, beaucoup d'interruptions, ça, ça, ça fait une visio pas très bien réussie, effectivement. Donc, très intéressant. Vous avez plein d'éléments de caractéristiques d'une visio. Vous pouvez aussi répondre dans le clavardage. J'ai vu qu'il y en a peut-être qui ont répondu dans le clavardage. J'ai pas eu le temps de suivre le clavardage, mais c'est excellent. Vous utilisez l'outil annotation. Hein? Vous avez accès à l'outil annotation à côté de la bande verte qui vous permet d'ajouter des annotations. Merci pour euh, ces, ces, ces suggestions-là. Je vais maintenant effacer ce que vous avez écrit. Désolé, c'est très intéressant. J'en ai fait une sauvegarde d'écran, donc euh, inquiétez-vous pas. Je vais donc euh, vous demander Maintenant, de nous, de, on, Je vais effacer tout ça, effacer euh, les, tous les dessins. Et donc, euh, je vais demander à, à Annie d'aller à la prochaine question. Quelles seraient les caractéristiques d'une visio qui serait satisfaisante? Annie, est-ce que tu y arrives? Il faut que tu choisisses l'outil souris là, pour être capable de. Excellent. Donc, vous, euh, je vais vous demander une deuxième question. Quelles seraient maintenant les caractéristiques? On a vu ce qui était insatisfaisant. Euh, on va se demander maintenant qu'est-ce qui est. Satisfaisant dans une, une visio. Alors là, c'est là que vous c'est le bon moment de nous mettre de la pression au max. Donc, vous nous dites ce qu'il faut qu'on fasse. Puis après ça, on va essayer de le faire. OK? Donc, euh, merci Geneviève pour la belle étoile. C'est gentil de nous encourager. Alors, euh, le sourire des élèves. OK. Euh, intégrer les participants. Est excellent. Avoir des interactions. Numéro un. Animateur organisé. ouais, vraiment intéressant. Accueil, vérification. Attendez, je vais prendre mon outil là, pour déplacer un peu... Euh, les outils, euh, non, ça c'est toi, il y a justement toi, Annie, qui est capable de déplacer parce que c'est toi qui partage. Donc, s'il y a des choses qui se chevauchent, toi avec l'outil, euh, non, avec l'outil euh, dans tes outils d'annotation, Annie, là, tu peux utiliser la, la, la, la déplacer, tu peux déplacer les objets pour pas qu'ils se chevauchent, tu vas capable de faire ça. Tu reviennes en arrière. Ce n'est pas la souris qu'il faut que tu prennes, c'est vraiment l'outil de déplacement. Exactement, c'est ça. Numéro un. Donc, euh, le respect du temps, l'accueil euh, de la vérification des micros, la caméra avant le début, comme vous l'avez fait. Merci, c'est gentil de nous encourager. Je de la pertinence des renseignements, euh, l'amélioration de, de l'élève au fur et à mesure de la conférence avance. Donc, amélioration d'élève au fur et à mesure. C'est qui qui a écrit ça ici? Là? Moi, je trouve ça intéressant, mais je ne suis pas sûr de comprendre. C'est Marie-Claude. Marie-Claude, est-ce que tu veux, Marie-Claude, activer ton micro et nous expliquer ce que tu veux dire par amélioration de l'élève au fur et à mesure de la conférence avance. Est-ce que tu peux nous dire ça, Marie-Claude? Est-ce que tu es capable d'activer ton micro et de nous répondre à, de répondre à ma question? Marie-Claude, est-ce que tu... C'est toi, amélioration de lève au fur et à mesure de la conférence? C'est toi qui écris ça? Oui, excuse-moi! Non, non, ça va. Alors, peux-tu nous expliquer ce que tu veux dire, Marie-Claude, par ça? Là? Je veux que bien comprendre. Euh, ben, moi, c'est parce que je suis orthopédagogue au troisième cycle, alors j'ai des élèves qui sont quand même plus vieux, qui mm -hmm. sont capables de faire plus de choses, donc je leur demande de faire plus de choses dans mes visioconférences, puis je les accompagne pas à pas comme aller sur des sites pour faire des jeux interactifs sur l'orthographe ah, oui. lexicale, par exemple. Puis quand je vois que l'élève comprend rapidement comment ça fonctionne, qu'il est capable de, de, de faire ses, ses accès tout seul, et de plus, et, et de plus en plus, je vois qu'il est capable de me partager son écran, ça, je trouve ça mer merveilleux. OK. Donc, quand toi, tu as des résultats immédiats, là, tu sais que ça, c'est satisfaisant pour toi comme formatrice, comme, elle, comme orthopédagogue. Tu peux dire, là, je suis satisfaite de moi parce que mes élèves, je vois qu'ils ont fait des améliorations, qu'ils ont acquis des choses. Ils savent comment se renommer maintenant dans... dans, dans, ben, dans au niveau technologique, en tout cas. Au niveau technologique, c'est plus facile à mesurer, du moins. Oui, c'est cela. Excellent. Merci, Marie-Claude, d'avoir pris le temps de venir nous expliquer ce que, ce que tu voulais dire. Hey, c'est vraiment intéressant. Vous êtes géniaux. Vous avez plein d'idées euh, extraordinaires. Donc, euh, merci d'être aussi généreuse et généreux, de prendre le temps de venir écrire dans notre diapo. Ça va, numéro un. Alors, euh, euh, je vais maintenant, euh, je suis désolé, je vais tout effacer euh, ce que vous avez mis. là, je, Vous êtes géniaux, mais faites-vous en pas. J'ai sauvegardé ça là, sur mon ordinateur. J'ai fait une, une sauvegarde de tout ça. On va pouvoir, je, on va garder un souvenir de ça avec tous vos beaux cœurs et tout et tout et tout. C'est merveilleux. Annie, veux-tu passer à la diapo? Ben oui, on se présente. On a, tout à l'heure, on s'est nommé rapidement, hein, mais on travaille nous au sein du récit. On est, vous connaissez le récit, levez le, donc le pouce en l'air avec euh, ceux qui connaissent le récit. Là, vous, vous avez ça, là, les outils d'interaction en bas. Là, vous avez réaction. On vous demande d'utiliser le mot le pouce en l'air. Excellent pour ceux qui l'utilisent. Bravo. Merci. Vous, ceux, ceux qui connaissent le récit, vous levez le pouce en l'air pour nous dire que vous savez c'est quoi le récit. C'est merveilleux. Super. Merveilleux. Très, très bien. Merci beaucoup. Ah, viens, on vient d'utiliser un autre outil d'interaction, des cœurs. Merci, Annie, de nous montrer un cœur. Alors, euh, donc, merci aux gens. Le RICI, c'est un, un réseau de personnes qui, euh, qui sont partout à travers le Québec, des conseillères, conseillers pédagogiques, des spécialistes en éducation. Et on soutient les enseignantes, les enseignants du Québec, le, le personnel scolaire pour intégrer le numérique en classe. Et c'est pour ça aujourd'hui, entre autres, qu'on vous propose des astuces parce qu'on fait souvent des visios, nous on en fait souvent, pour travailler entre nous, pour se donner de la formation à distance, on fait ça très régulièrement. Alors, on a dit, ben pourquoi pas partager quelques-unes de nos astuces? On n'a pas la vérité, mais on a un peu d'expérience quand même. Donc, euh, on est capable de vous proposer euh, des choses. Vous pouvez nous suivre sur Twitter. Hein. On est tous, euh, An euh, Annick vient de vous donner nos identifiants Twitter. Sur, euh, vous avez, si vous avez un compte Twitter, c'est un, un, un, un, un outil extraordinaire pour se perfectionner, pour apprendre, pour découvrir des ressources. C'est vraiment merveilleux. Euh, donc, c est, c est, il y a une grande communauté de personnes qui partagent leurs ressources, leurs idées. Sur Twitter. Alors, peut-être euh, chacune peut nous dire euh, un petit euh, allô, Annie, euh, Jennifer, Annick. Bonjour, ben c'est Stéphane Iturbide, conseillère pédagogique au sein du Service national du Récit dans le domaine du développement de la personne. Euh, de notre côté, on travaille la matière ECR, donc on, on essaie d'accompagner les enseignants à intégrer le numérique euh, dans l'enseignement de l'ECR. On a aussi un mandat au niveau de la citoyenneté à l'ère du numérique, donc on accompagne euh, ben, le réseau hein, des écoles québécoises de, avec, euh, avec ce, ce, ces défis-là que représente euh, cette citoyenneté à l'ère du numérique. Alors, ça me fait très plaisir d'être avec vous. Merci, Annie. Annie euh, J'aime bien, euh, pas bien euh, Jennifer. Bonjour tout le monde. Merci, Benoît. Jennifer Poirier, je suis dans, conseillère pédagogique aussi et je suis dans l'équipe de coordination du récit, une gang de passionnés, donc plus de 200 personnes qui sont un peu partout au Québec pour former, accompagner pour l'intégration pédagogique du numérique. Vraiment contente d'être là. Et avec ma collègue Annick aussi, on est au ministère de l'Éducation à Québec. Annick. Oui, bonjour. Alors, Annick Parizet, donc je suis à la direction des ressources didactiques et pédagogiques numériques du ministère. Donc, Je travaille en collaboration avec le merveilleux réseau, qui est le Récit, et je suis enseignante aussi là, de formation. Alors, je suis très contente d'être avec vous cet après-midi. Excellent. Merci beaucoup, mesdames. Donc, on va commencer tout de suite notre première partie parce que, oui, on a déjà commencé nos astuces un peu d'une certaine façon. Mais là, on va être un peu plus formel. On va aller vous présenter nos différentes astuces. Annie, si tu veux faire avancer le diaporama, s'il te plaît. Alors, l'intention aujourd'hui, c'est de réinvestir dans votre pratique. Euh, des astuces pédagogiques pour une visio réussie. Ce qu'on espère, c'est qu'à la fin, dans le fond, si on veut faire un peu l'analogie avec Marie Claude, on espère que si pour nous c'est réussi, c'est que vous allez être capable de réinvestir différentes astuces qu'on va vous avoir proposées pour que vous aussi, vous soyez capable de faire des visios qui soient réussies. Donc, on espère bien ça. C'est ce qu'on souhaite pour aujourd'hui. Donc, commençons tout de suite. Première partie. Ben nous, on s'est inspiré de ce qu'en éducation, beaucoup de gens connaissent. Hein, les trois principales phases de l'apprentissage, ce qu'on appelle la préparation, la réalisation, l'intégration. On y va de cette façon-là. Alors, allons-y avec la préparer les apprenants, comme donner l'eau à la bouche. Ben, deux principales parties de ce, de, de, de, pour donner l'eau à la bouche à nos participantes et participants, l'accueil et l'amorce. L'accueil. Allons tout de suite avec l'accueil. Pourquoi on ferait un accueil? Pourquoi c'est important d'accueillir nos participants? Hein? mais pour établir une relation de confiance avec eux. On le sait, hein, l'apprentissage, ça passe par une relation avec notre apprenant, entre l'enseignante et l'enseignante, et et ou l'enseignant avec ses apprenants. Donc, vraiment très important d'établir cette relation-là. Ça permet l'accueil de régler les aspects techniques de, de, de, pour que, quand on soit dans l'activité d'apprentissage, on ne soit pas dérangé par ces éléments-là. Ça permet de déjà amorcer une collaboration avec nos participants, de sentir aussi important, euh, de, de sentir qu'on est impliqué, dans, donc de s'engager tout de suite dans, dans, dans, dans, dans l'activité, d'installer un climat propice à la collaboration. Maintenant, comment on peut faire ça, ces, ces éléments-là? On sait pourquoi on fait un accueil, mais comment on peut faire ça? Donc, question, Annie, tu peux nous avancer ça, s'il te plaît? Alors, comment? Bien, d'abord, sourire. Ça a l'air banal de dire ça, sourire, hein? mais quand on fait une visio, on a plein d'éléments techniques à gérer. et Il arrive souvent que parce qu'on est en train de se concentrer, bon, il y a le bouton, il y a Des fois, on n'a pas toujours un beau grand sourire affiché au visage. Alors, sourire, là, ça demande un effort quand on fait de la visio, parce qu'il faut que même si je suis dans mon cerveau en train de me dire, bon, c'est quoi la patente que j'ai besoin pour faire ça, que je sois en train aussi de penser que les gens qui me regardent, eux, ils sont peut-être inconfortables, alors je vais peut-être faire un effort de plus pour être souriant. Donc, puis aussi... Ça fait que je sois stressé par cet événement-là, et que là, je suis là, je suis stressé, je ne suis pas bien, donc je n'ai pas une, une drôle de face. Donc, sourire, c'est un moyen, c'est pas, un moyen donc de le faire. Saluer les gens, hein, les inviter, euh, leur parler, leur dire bonjour, vous avez remarqué quand vous êtes arrivé, on vous a salué, on vous a nommé par votre prénom, bonjour, une telle, bonjour, Marie-Claude, bonjour, Josée, Geneviève. On vous a pris le temps de vous nommer, hein. c'est important, Jérôme et tout, on vous dit bonjour. Invité à faire des tests au début, oui, hein, vous avez vu, on vous a demandé au tout début des personnes qui étaient arrivées avant 1h30, on vous a demandé, à 13h30, on vous a demandé de faire des tests de son, de faire des tests de caméra, d'essayer la notation, etc. Donc, ça fait partie. De notre, de notre présentation. D'écrire, commenter. Vous avez remarqué des fois, hein, on est en train de faire quelque chose, peut-être que vous vous demandez quest ce qu'on est en train de faire. Mais si je dis à mes participants, « Bon, là, je m'excuse, je cherche le bouton, je ne sais pas où est-ce qui était est à faire. » Si je vous le dis, bien, à ce moment-là, quand je suis en train de vous le dire, bien, vous ne vous demandez pas quest ce que je suis en train de faire. C'est rassurant. OK, puis peut-être même que ça peut faire en sorte que les autres peuvent m'aider. Parce que si je dis... Bon, je me souviens plus comment faire telle affaire ce matin. Il y a quelqu'un, je me disais, ben hier, plutôt, j'avais une vidéo, je me souvenais plus comment renommer. Bien, il y a quelqu'un qui a pris le micro qui a dit, bon, pour renommer, vous cliquez sur le bout, le trois petits points à côté de votre image, vous allez être capable de sélectionner renommer. Ah, oh, mais merci, c'est intéressant. Donc, d'écrire, commenter ce qu'on est en train de faire, ça aide à garder le lien avec la les, par les participants réagir au clavardage. Hein? Vous avez remarqué, nous, on a même dédié Annick, c'est sa tâche principale. Annick, elle est au clavardage, donc elle vous répond, elle vous encourage, elle vous propose des, des ressources, des liens, donc en lien avec ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc, c'est le, le comment, voici un comment, ce qui est là. Donc, on a vu un, des communs. je vous propose tout de suite euh, un, euh, euh, de vous nommer une astuce, une première astuce, L'astuce du prénom. Vous avez remarqué, je l'ai dit tout à l'heure, hein? on vous nomme par votre prénom. Je vous ai demandé de changer votre nom pour qu'on puisse vous, prie, vous nommer par votre prénom. Et ça, c'est vraiment important. Ça a l'air banal. On est en l'accueil, les gens rentrent dans la salle. D'habitude, on ne salue pas tout le monde. Mais là, le fait de nommer les personnes, peut-être vous pouvez vous souvenir quand je vous ai nommé ou quand Jennifer ou Annie on vous a nommé, quel effet ça a eu sur vous? Hein? Je suis là, je suis nommé, je suis, je suis important. Tu sais, je vous dis, sentir important, mais parce que je vous ai nommé par votre prénom, bien, vous ne vous sentez plus juste un numéro, je suis dans une salle, je viens voir ce qui se passe. Non, non, ça vous engage un petit peu plus parce que là, ah, ok, euh, je suis nommé. Ou même Marie-Claude, tantôt, quand tu as fait ton commentaire, je t'ai dit, Marie-Claude, veux-tu prendre la parole? Je t'ai nommé par ton prénom. Ah, bien, on interpelle moi, c'est moi, moi on me demande de parler. Donc, ça, nommé par le prénom, c'est vraiment une astuce, ça va être simple. Mais c'est vraiment important, ça fait une différence dans l'engagement des participants. Donc, on poursuit. Euh, tout de suite, je vous mets en, en défi. Euh, je vais vous, vous demander d'utiliser les outils d'annotation et d'utiliser la fonction flèche pour venir voter pour répondre à la question que je vous pose. Vrai ou faux? Donc, on va voir si quest ce que vous avez retenu de ce que je viens de vous présenter. Vrai ou faux, pendant une visio... Il faut toujours sourire. Alors, je vous demande d'utiliser votre flèche, d'aller la placer à l'endroit que vous voulez, euh, de laisser votre flèche à, à cet endroit-là. Donc, euh, là, où les flèches disparaissent, ça veut dire que vous, euh, vous disparaissez. Ou peut-être mettez un crochet, puis mettez votre flèche à côté pour qu'on sache c'est qui, euh, qui a voté, parce que je vois que les flèches, ça disparaît. Hein? Aha. Donc, euh, ou, tiens, allez mettre un crochet... On va, on va fonctionner avec les crochets parce que les flèches, je pensais que ça restait, mais ça ne reste pas. Donc, allez mettre un crochet un, dans la case vrai ou faux. Alors, je vois que tout le monde n'est pas d'accord. Hein? Il y a des gens qui pensent que c'est vrai, puis il y a des gens qui pensent que c'est faux. Ah, puis il y a des gens qui mettent leur crochet dans le milieu. Oh, Nathalie, tu as mis ton crochet dans le milieu. Pourquoi Nathalie t'as mis ton crochet dans le milieu? Dis-nous ça. Peux-tu activer ton, ton micro, ta caméra, puis nous dire, Nathalie? Ah, oui, bien, c'est une question de contexte, je ne sais pas. Ça va dépendre de qui est l'autre côté aussi. Ça va dépendre de la situation et du sujet qui sera abordé. OK. Oui. Intéressant. Si je peux aller, je vais mon micro. OK. Puis il y a d'autres gens qui ont, qui ont mis faux. Pour les gens qui disent faux, pourquoi vous dites faux? Pourquoi vous dites qu'il ne faut pas toujours sourire? La saison commence très tôt. Qu'est-ce que tu dis? Là, il y a quelqu'un qui a activé son micro, euh, Claudine. Tu veux prendre la parole, Claudine? On fait une semaine. Oui. OK, on va désactiver ton micro parce que tu n'as pas l'air de vouloir prendre la parole. Alors, les gens qui ont dit faux, il y a des gens qui ont écrit faux, là. Est-ce que vous pouvez nous dire, il y a-t-il des gens qui ont, le, qui ont dit faux? Annie, Annick, tu veux, tu veux nous dire quelque chose? Oui, tout à fait, Benoît, je me permets d'intervenir. Il oui. y a quelques personnes que les micros sont ouverts. Donc, c'était possible pour tous de fermer son micro, s'il vous plaît. Un grand merci, Annick. C'est gentil. Merci beaucoup. Donc, euh, pas toujours, mais prioritairement, oui. OK, mais pas toujours. OK. Bon, OK. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent nous dire pourquoi ils ont écrit « faux » alors que je viens de dire qu'il fallait sourire? Hein? Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'il y en a d'autres qui... qui... C'est important de sourire. Il y en a qui disent « c'est faux ». Pourquoi vous dites « faux » C'est correct que vous disiez « faux ». Je veux juste comprendre pourquoi vous dites « faux ». Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent prendre le micro Il y a des gens qui ont mis leur crochet. OK, Jérôme, tu dis le mot « toujours ». OK, c'est le mot « toujours » qui pose problème. Ça devient. Sinon, ce n'est pas naturel. Ce <rire> n'est pas très naturel. si On a toujours un sourire accroché, tout le temps, tout le temps, sans arrêt. OK, intéressant. Pas « toujours ». OK, on n'est pas « toujours ». obligé. C'est le mot « toujours » qui pose problème. Ah, OK, le mot « toujours » pose problème, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que c'est faux. Ah, c'est sûr que si quelqu'un est en train de vous raconter quelque chose de dramatique, qui ne vit pas très bien, puis là, on, nous, on fait un grand sourire, ah, ce n'est pas toujours approprié. Tout dépend de l'intervention qui est faite, absolument. Donc, absolument, vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas, hein, voyez-vous, à cette question-là, moi je vous ai dit vrai ou faux, mais la réponse n'est pas ni vrai ou faux. Merci d'avoir pris le temps de préciser votre pensée. Alors, on a vu l'accueil, maintenant l'amorce. Donc, pourquoi on fait une amorce? Eh bien, ça peut être pour réactiver des connaissances, ça peut être pour inspirer euh, par un exemple, ça peut être pour donner du sens aux apprentissages qu'on s'apprête à faire, ça peut être pour créer un conflit cognitif avec euh, nos élèves, ou ça peut être pour les engager dans l'action. Mais Dans le fond, le but de tout ça, dans le pourquoi, c'est de piquer la curiosité. Hein? Dans tous ces éléments-là, ce qu'on veut, c'est engager nos participants, piquer leur curiosité, les mettre à l'action le plus vite possible, le plus rapidement possible, être en lien avec notre intention pédagogique. Ce qu'on veut que nos, personnes, nos participants apprennent ou fassent comme prise de conscience, on veut tout de suite les mettre dans l'action. Alors, allons dans le comment maintenant. Comment on peut faire ça? C'est sûr qu'on peut proposer une tempête d'idées. Peut-être dans le clavardage, vous pouvez nous suggérer des idées. Qu'est-ce que vous utilisez comme outil en visio? pour faire une tempête d'idées. Donc, ce serait le bon moment d'aller proposer vos idées. Euh, ça peut être parce qu'on présente une vidéo. On présente une vidéo avec une intention d'écoute qui est liée aux apprentissages qu'on veut faire. Donc, ça éveille la curiosité, ça amène dedans. Ça peut être pour faire des liens avec la vie courante, donc donner du sens aux apprentissages, savoir pourquoi on va faire telle chose aujourd'hui, pourquoi on va apprendre ça. Donc, aujourd'hui, pourquoi on apprend des astuces pour la visio? Bien, parce que chacune et chacun d'entre nous, là, on est obligé de donner de la formation à distance, d'accompagner des enseignantes ou d'autres mondes, si vous êtes conseillère ou conseiller peut-être vous êtes direction d'établissement, accompagnez votre équipe école avec de la visio. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, donner du, donner du sens à ce qu'on fait. Poser une question, des questions ambiguës et distribuer des rôles. Distribuer les rôles, ça peut se demander qui va faire quoi. Comme là, nous, on s'est distribué entre animateurs des rôles, mais on pourrait même donner des rôles à nos participants. On va y revenir plus tard à ça. Je reviens à poser une question ambiguë parce que ça, c'est une de nos astuces, Annie. L'astuce de la question ambiguë. Qu'est-ce que la question ambiguë? Bien, la question ambiguë, c'est ce que j'ai fait avec vous tout à l'heure. Je vous ai posé une question ambiguë. Je vous ai demandé vrai ou faux? Est-ce qu'il faut toujours sourire? Bien, la, question, la réponse à la question Est-ce qu'il faut toujours sourire c'est ni vrai ni faux. C'est oui, c'est important de sourire, mais pas toujours de sourire. Hein? On l'a vu, vous aviez pris ça. Le fait de vous poser la question avec une question ambiguë, ça fait quoi? Ça crée un conflit cognitif. La question, le, donc, chacune et chacun d'entre vous, vous étiez là, peut-être dans un, vous avez dit, oui, il a dit, il faut sourire, vous êtes allé de sourire, mais vous avez non, mais, mais attends un peu, il faut, pas, il faut pas toujours. Il y avait deux mots qui amenaient de l'ambiguïté dans la question, c'est « il faut » et « toujours ». Donc, avec le mot « l'obligation de sourire » et de sourire toujours, ça amenait une ambiguïté, même si ça reprenait un élément qu'on a vu un peu plus tôt, mais ça amène le conflit cognitif, ça amène, ce que j'expliquais dans un autre atelier, notre cerveau à faire de l'inhibition. Hein? On aurait été automatiquement porté à dire, oui, c'est pour rire, sourire. Si j'avais simplement posé la question, euh, est-il important de sourire quand on fait une visio? Ben là, ça aurait été vrai pour tout le monde. Il n'y aurait pas eu d'ambiguïté. Ça aurait été facile, tout le monde aurait répondu à la même chose. Puis, ça n'aurait pas été, on, ça aurait pas causé de conflit cognitif. Mais le fait de mettre de l'ambiguïté dans la question, ben, ça amène à se poser, à se questionner, à créer un conflit cognitif. Et ça m'a permis aussi de faire que vous avez participé. Il y en a qui ont pris la parole, il y en a qui sont venus expliquer leur point de vue, qui ont rajouté du texte pour commenter. Donc, ça a accentué la participation parce que ça a généré un conflit cognitif. Alors, c'est une astuce, la question ambiguë. Il y a plusieurs façons de poser, de, de créer des conflits cognitifs. Ça en est une des astuces. On voulait vous proposer différentes astuces. La question ambiguë, c'est une façon de générer des euh, du, du conflit cognitif et donc d'engager dès le départ dans un apprentissage. Idéalement, on veut que la question ambiguë elle soit liée avec notre intention pédagogique, évidemment. On veut que le conflit cognitif il amène à réfléchir sur le pourquoi on fait notre formation. Maintenant, maintenant je vais même te céder la parole, Annie, c'est toi, c'est ta partie oui. maintenant. Je te laisse aller. Oui, j'attire votre attention sur le clavardage. Annick nous posait la question là, dans, euh, par rapport au rôle qu'on vous suggérait de donner aux élèves. Bien, de quel rôle euh, ça pourrait, il pourrait s'agir? Alors, n'hésitez pas à, à participer. Là, ça pourrait... Euh Construire notre mémoire collective. Donc, passer aux choses sérieuses, qui est la partie dans moi, que moi je vais vous présenter, un menu équilibré. Donc, pour continuer l'analogie, euh, après vous avoir mis l'eau à la bouche, eh bien, le menu équilibré. Donc, on est dans la phase de réalisation. Et dans cette phase-là, il y aura trois choses auxquelles on, on. trois choses sérieuses à prendre en considération et vous les voyez à l'écran présentement. Premièrement, un contenu ponctué. Donc, vous voyez hein, le petit dessin, ce n'est pas pour parler de médecine du tout, mais c'est pour dire que euh, ce contenu-là, il devrait à, à être un peu différent. On va y revenir plus en profondeur. Deuxièmement, des interactions régulières. Et je trouve ça intéressant parce qu'au départ, quand on vous a demandé quelles sont euh, euh, les caractéristiques d'une visio satisfaisante, vous, il y en a plusieurs d'entre vous qui ont nommé des interactions alors, effectivement, on abonde dans le même sens que vous. Et finalement, ben, un visuel épuré, parlant et légal dans le meilleur des mondes. Donc, voilà. Et tout ça, en fait, tout ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Hein? C'est des choses qu'on met déjà en... Pardon? Il y a des gens qui veulent prendre la parole. Je... Est-ce que Claudia, non? Non, je crois que c'était une erreur. OK, Pardon? Donc, euh, c'est ça, ce ne sont pas des choses nouvelles. Hein. On a des périodes à, à animer en classe, euh, on a des 60 minutes, des 50, des 75. Donc, notre contenu est ponctué, on a avec nos élèves, on demande à nos élèves d'interagir entre eux. On a préparé du visuel la, la plupart du temps. Dans le fond, on ne s'éloigne pas tellement de la classe, sauf que le contexte de la visioconférence va amener à faire ça à la puissance Google. Ben oui, c'est comme ça, c'est de l'humour. <rire> Bref, donc à la puissance 1000, euh, plus ponctué, plus d'interaction, évidemment, dans la mesure où on peut. Mais comment on fait ça maintenant? Eh bien, regardons pour le contenu ponctué. Bon, ça peut être ponctué de quoi? Ben, Ça pourrait être des, des discussions entre les élèves, entre moi et les élèves. Euh, ça pourrait être de présenter des vidéos, évidemment, c'est beaucoup utilisé. Soit d'envoyer les élèves les regarder de façon individuelle ou d'en présenter une lors de la visio. Ça peut être une présentation, comme on fait présentement, quelque chose de plus frontal. Euh, je pourrais les envoyer faire des retours. Merci. Je pourrais les envoyer faire une recherche, puis on revient avec nos résultats tout le monde ensemble. Donc, je pourrais les envoyer lire un petit truc, puis après ça, on le commente. Alors, essayez de ponctuer finalement ces moments pour qu'il y ait un dynamisme. Vous l'avez nommé aussi dans les visio satisfaisantes, pour que la, la, la, le temps qu'on est ensemble soit dynamique et qu'il n'y ait pas euh, trop de temps mort. J'ai mis un trois petits points, on a mis un trois petits points en bas parce que, évidemment, ce ne sont pas les seules euh, formes de contenu qu'on peut euh, présenter, mais ça se voulait là euh, une liste exhaustive, non exhaustive. pardon. Ce qui est important de se poser comme question, c'est quelle partie m'appartient, puis quelle partie je peux euh, transmettre aux élèves ou, ou, ou donner aux élèves finalement? Qu'est-ce que moi je peux faire comme enseignant? Puis qu'est-ce que je peux leur faire faire à eux qui vont faire en sorte que la, la responsabilité de ce dynamisme-là va être partagée finalement? Donc on a utilisé des verbes d'action pour expliciter un petit peu qu'est-ce que moi je peux faire. Bien, je peux donner des explications, je peux poser des questions, je peux attribuer des rôles aux élèves. Mais eux, que peuvent-ils faire à travers tout ça? Bien, ils pourraient, je pourrais demander à un élève de lire. Je pourrais demander aux élèves de visionner, de commenter, etc. Encore une fois, euh, il ne s'agit pas de liste exhaustive, mais bien euh, un, euh, comment dire, une présentation pour se rappeler qu'il faut se poser la question qu'est-ce qui, qui relève de moi, mais qu'est-ce que je peux demander aux élèves. Deuxième chose sérieuse à prendre en considération, les interactions. Vous l'avez dit, mais c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident avec les caméras, que les qu'on demande aux élèves d'ouvrir leur caméra ou pas. Donc, on vous propose quelques petits trucs pour avoir des interactions régulières. Pourquoi, premièrement, avoir des interactions régulières Ben, d'abord pour maintenir l'engagement et l'attention des élèves. Hein? Quand ils sont interpellés, quand ils sont amenés à participer, ben, on a plus de chances qu'ils euh, qui, qui, qui soit là avec nous finalement et puis qui se sentent engagés. Là. La deuxième, c'est de créer des moments signifiants. Vous allez voir, il y a quelques trucs là-dedans qui peuvent être plus rigolos, des moments qui peuvent être plus individuels ou personnels aussi, ce qui va faire en sorte que euh, ça peut... Euh, ça a de fortes chances finalement de développer une relation avec nos élèves plus qu'à travers des tâches euh, euh, qui, qui sont plus disciplinaires finalement. Donc l'interaction, elle est importante pour ça. Comment on peut faire maintenant? Eh bien, euh, trois niveaux d'interaction, finalement. Des réactions, hein, brûle pour point comme ça, pardon, <coughs> rapidement. Euh, des, réaction, des interactions qui vont plus être de l'ordre de la collaboration. Et finalement, des interactions qui vont plus être de l'ordre de la participation à des activités. Encore une fois, on y va plus en profondeur. Donc, des réactions d'abord. Je pourrais demander aux élèves de euh, partager des emojis. Hein, C'est une façon. Des fois, on ne sait pas toujours quoi dire. Eh, ben là, je vais vous le demander. En fait, euh, on est jeudi. Le week-end s'en vient. C'est un long week-end. Euh, par un emoji, démontrez-moi. Euh, essayez de caractériser à quoi ressemblera votre week-end. Il y a un super beau. Euh, donc. S'il vous plaît, allez, euh, prenez un emoji et mettez le dans le clavardage pour nous parler de votre week-end. Et là, ben, on ne sait pas toujours comment, on n'a peut-être pas toujours euh, l'emoji sous la main. Et ben, dans le clavardage, je vais demander à mes collaborateurs de mettre un site, ça s'appelle Get Emoji, mais sinon, il y en a plein là, sur Internet où, vous, dans le fond, ils sont tous disponibles. Vous avez simplement à en copier-coller un. Puis à le mettre dans le commentaire. Et ça vous permet de l'ajouter à vos documents, de l'ajouter à plein d'endroits finalement. Mais en commentaire, ça peut être une façon de faire réagir les élèves. Même dans la plateforme Zoom, là, actuellement, on en a deux, on a deux choix. Vous pourriez mettre le pouce en l'air ou lever la main. C'est une façon de susciter des réactions. <rire> Ensuite, on pourrait faire euh, euh, des. on pourrait demander des réactions dans le clavardage. Est-ce que ça va? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que euh, vous êtes là? Est-ce que vous avez terminé? « Ah, il y a du monde qui va courir en fin de semaine, Jennifer, excellent! <rire> » Donc, le clavardage, évidemment, c'est euh, un mode de communication qui est quand même présent. Et surtout, quand il y en a, y a des gens qui nous disent « C'est difficile, des fois, les élèves sont gênés d'ouvrir leur caméra. » À ce moment-là, à date, là, pour l'instant, on n'a pas parlé d'ouvrir la caméra du tout. Euh, donc, Benoît, « Oui, ça va être l'apéro bientôt, Camille va cuisiner. » Euh, C'est super intéressant. Où sont les deux dans Zoom? En fait, dans l'onglet euh, de participation là, euh, qui est en bas pour vous, l'espèce de barre, vous avez euh, bon participants, euh, euh, conversés, et là, vous avez, euh, moi, je ne me rappelle pas comment il s'appelle. Peut-être que vous pouvez me le dire. Hein? Réaction. Réaction, exact. Donc, euh, ils sont là, les deux réactions. Donc, Jérôme va travailler, Stéphanie va se faire bronzer. <rire> avec les lunettes fumées. Donc, euh, prendre du soleil. Alors, voilà, vous voyez, ça fonctionne relativement bien. Donc, euh, premier truc où on ouvre la caméra, le non-verbal. <coughs> Merci, Annick. Donc, <rire> bon, Benoît, un arc-en-ciel, il va pleuvoir dans ton coin, peut-être. <rire> Euh, donc, le non-verbal, ça, ça peut être intéressant avec les tout-petits, ça peut même être drôle de leur demander euh, d'ouvrir leur caméra puis euh, de répondre par euh, euh, notre non-verbal, par un facial. Donc, si je leur dis « OK, tout le monde, euh, ceux qui euh, seraient prêts à passer à la prochaine activité, faites-moi votre plus belle grimace. » Puis là, ben, euh, quand on parle de créer des moments euh, cocasses, signifiants, dont on va se rappeler avec nos élèves, ben, ça pourrait être le genre de situation qui est drôle. On ne leur a pas demandé de parler, on ne leur a même pas demandé de donner une bonne réponse, parce que des fois, c'est ça qui, les, qui pourrait les, les, les, les, les mettre au défi, finalement, mais plutôt de participer avec leur caméra. Donc, euh, voilà. Bon, Jérôme, merci <rire> pour l'agrimace en emoji. Comme on, Donc, les, ce qu'on vient de nous montrer, ce que Jérôme vient de nous montrer, c'est qu'on peut utiliser plusieurs de ces moyens-là ensemble. Et donc, c'est génial. Euh, pour que ce soit plus facile de faire ça avec les élèves, au départ, c'est sûr que quand on a une série de visio à faire avec nos groupes, notre groupe, euh, ben, on pourrait commencer par l'astuce de cliquer partout. Qu'est-ce que c'est cette astuce-là? Ben, c'est de prévoir d'avance, un peu comme on le fait au départ là, avec la diapo pour vous montrer où annoter, où commenter, etc. etc. Donc, c'est d'inviter nos participants à cliquer le, partout dans la, dans la plateforme pour mieux la connaître, pour mieux la découvrir pour que quand on soit en train de, de, de demander des réactions, bien, ce soit facile et que les, les, les jeunes ou nos participants finalement sachent comment faire ça. Alors, astuce à votre boîte à outils, cliquez partout! Maintenant, des interactions qui relèvent de la collaboration. Évidemment, là, on va être plus dans un contexte de... On pourrait être plus dans un contexte de tâches pédagogiques, là, au niveau disciplinaire. Alors, trois euh, propositions, encore une fois. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas euh, à les mettre dans le clavardage. Donc, d'abord, le document collaboratif. Ça peut être un document de forme texte. Et là, vous avez vu qu'on n'a pas vraiment axé cette présentation sur les outils proprement dits. Donc, on ne vous parle pas de Google Documents ou de... Euh, de la suite Office là, qui est disponible avec Teams. Donc, n'importe quel document qui est collaboratif, ça pourrait même être, en, en être un autre qui provient d'une autre plateforme, euh, ben, permet aux élèves de faire des tâches, même en sous-équipe. Alors, ça peut être une manière de collaborer. Deuxième, un mur euh, partagé. Un mur partagé, ça pourrait être par exemple Padlet qui offre, euh, bon dans la version gratuite, là, trois murs. Mais il existe plusieurs euh, euh, applications qui font ça. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à les mettre dans euh, le clavardage. Et puis finalement, bien, il y a plusieurs outils de visioconférence qui proposent des tableaux blancs. Euh, comme là, présentement, j'aurais pu vous partager un tableau blanc dans, euh, dans Partager mon écran. Euh, on a plutôt choisi de prendre des diapositives de les laisser majoritairement blanches et de vous inviter à écrire dedans. Bien, tout ça, c'est des moyens qui peuvent être euh, des tableaux blancs truqués, finalement, euh, pour pouvoir euh, travailler avec nos élèves. En bas, vous avez euh, Canva ouvert. Donc, Canva ouvert, c'est un euh, Mentimeter en propose, mais on vous a fait euh, ici un document qui est un, un Google, celui-là, dans euh, Google Présentation. Et les canaux ouverts, ce sont des bulles où les élèves peuvent euh, écrire, ce sont des zones de texte finalement où les élèves peuvent écrire. Et là, il y en a plusieurs mises en page différentes. Vous pouvez vous créer une copie de ce document-là, réutiliser les diapositives que vous voulez. C'est libre, c'est gratuit, c'est là. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien. Finalement, des interactions régulières à travers la participation. Euh, ben, on, on en a fait au départ dans notre amorce, on a utilisé un outil de sondage, donc euh, ça pourrait être euh, une façon de faire participer les élèves et là, pour la première fois, remarquez, pour la première fois, on vous demande, on demande aux élèves, on demanderait aux élèves aux participants d'ouvrir leur micro, donc parler pour vrai. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que des moyens de faire participer, d'interagir de, de finalement avec nos participants, ça peut être de multiples manières et pas nécessairement la prise de parole directement. Et finalement, bien, le formulaire en ligne, on va vous en faire un aussi à la fin pour que vous nous donniez vos rétroactions, question de toujours s'améliorer. Alors, ça peut être un autre outil d'interaction qu'on utilise. Maintenant... Une astuce qui s'ajoute à ça, c'est l'astuce de la question fermée. Et je vais passer la parole à Benoît pour qu'il vous explique cette astuce-là. Bien oui, qu'est-ce que la question fermée? En fait, une question fermée, c'est souvent en éducation, on dit souvent que c'est important de poser des questions ouvertes à nos élèves parce qu'on veut qu'ils développent un peu leurs idées et qu'ils nous disent un peu plus à fond ce qu'ils ont. Alors, quand on pose une question fermée, euh, euh, vrai ou faux, c'est pas long, c'est fait, c'est réglé, puis on passe à un autre appel puis on fait rire. Mais en visio, ce n'est pas toujours vrai cette réalité-là, parce que parfois, vous avez vu tout à l'heure la question que je vous ai posée, ma question ambiguë était aussi une question fermée. C'était une question qui ne demandait pas mille choix de réponse. On avait vrai ou faux, en fait, peut-être entre les deux, mais ça, ça vous a amené à avoir du développement par après. Donc, ce qu'on veut parfois, c'est favoriser des interactions avec nos participants. En mettant une question fermée, ça oblige à une réponse qui est incomplète. Et donc, ça permet, ce que j'ai fait tout à l'heure, par exemple, avec Marie-Claude, quand tu nous as donné une réponse à une question, je vous avais demandé, la première partie où je vous ai demandé qu'est-ce qui est satisfaisant ou insatisfaisant, je vous demandais un mot ou deux maximum, mais c'était une question fermée, en un seul mot, dites-moi ce que vous pensez de telle chose. C'est sûr que ça va être difficile pour vous d'être clair dans votre... Donc, ça m'a permis, par exemple, de demander à Marie-Claude, que veux-tu dire quand tu dis telle chose? Et ça lui a... Ça l'a amené à interagir. Parce que des fois, il y a des gens qui nous disent, quand je suis en visio, bien, les gens n'interagissent interagissent pas. Je leur demande, êtes-vous des questions? Personne ne lève la main. Vous Voulez-vous prendre la parole? Personne ne prend la parole. Quand on met des questions fermées, qu'on engage par l'écrit avec une question fermée, le, le, ce qu'on a comme retour avec les questions fermées, soit dans le clavardage ou dans, comme on a fait tout à l'heure avec une annotation, ça permet de demander aux gens de prendre la parole, de venir préciser leur pensée par la visio, donc en les engageant de cette façon-là. Donc, c'est une astuce toute simple de poser des questions fermées, mais avec l'idée qu'on va amener nos participants à avoir des réponses ouvertes plus longues. Mais on part de la question fermée, pour aller vers du développement plus approfondi. Et voilà. Merci, Benoît. Maintenant, pour la prochaine astuce, euh, une de mes préférées. Je demanderai à Jennifer de prendre la parole. Merci, oui. L'astuce du gars des vues, c'est une astuce qu'on utilise souvent dans des rencontres, que les jeunes soient plus jeunes ou de tout âge. On va s'assurer qu'il y a certaines personnes qui désirent faire un partage d'une expérimentation, un coup de cœur, quelque chose qu'il a vécu. Puis, on va leur demander de prendre la parole au moment où on ouvrira les micros. Étant donné que c'est arrangé avec le gars des vues, bien évidemment, ça peut, c'est plus facilitant, mais ça peut donner envie à certaines autres personnes d'oser partager, d'ouvrir leur micro à leur tour. Donc, l'astuce du gars des vues, avec vos jeunes ou moins jeunes. Merci, Jennifer. Donc, euh, évidemment, là, euh, le masculin est utilisé juste parce que c'est ça l'expression. Il n'y a pas d'autre raison. OK, quelques stratégies pour ces interactions régulières. Avoir des attentes claires sur la tâche. Donc, tantôt, on vous a demandé, pouvez-vous mettre une étiquette, s'il vous plaît, euh, ou mettre votre flèche dans le vrai ou le faux. Ben, C'était clair, vous saviez quoi faire. Ça n'a pas marché, on s'est réajusté, a finalement mettez un crochet. Et puis, ça, ça, ça a été clair, les gens, on sait quoi faire. Ensuite, des exigences sur les conditions favorables. Là, c'est peut-être la prof d'éthique en moi qui parle parce qu'on um, on parle souvent de conditions favorables au dialogue, donc à cette fameuse interaction. Si vous avez la chance d'élaborer ces exigences avec vos élèves, tant mieux. Euh, ça les met à contribution. Ils ont en eux... Euh, des bonnes idées pour savoir qu'est-ce qui va faire en sorte que ça fonctionne ça, et qu'est-ce qui n'est pas acceptable finalement dans ces interactions-là. Euh, mais vous avez aussi le rôle de la gestion de la classe, donc euh, que les exigences soient claires sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Et finalement, ben, utiliser les outils appropriés. C'est-à-dire que Dépendant de l'intention qu'on a dans cette interaction-là, il faut choisir le bon outil. Est-ce que ce sera l'emoji? Est-ce que tantôt, on parlait de GIF dans, le, dans la conversation? Donc, est-ce que je peux demander à mes élèves d'envoyer un GIF? Est-ce que c'est approprié avec mon intention pédagogique? Bien, de là est la question. Donc, voici, voilà la stratégie, pardon. Dernière chose sérieuse, un visuel euh, qui parlant et épuré le plus possible. Euh, épuré, pourquoi? Ben pour éviter la surcharge cognitive. Hein? Ce n'est pas un document en général de notes de cours. Ben c'est ça, ça dépend de votre intention pédagogique. Si vous voulez que le, le visuel relève de notes, euh, puis que l'élève puisse le garder, ben c'est une chose. Si vous voulez qu'il vous écoute et que ça soit centré sur l'interaction, ben on évite la surcharge pour maintenir l'attention sur le messager et sur la personne qui parle et non pas sur le texte qu'on est en train de lire. Mais c'est toutes des, des choses là, que, que, en général, vous savez et euh, que vous faites. Euh, le, le, le dernier, donner l'exemple, ben, c'est la petite partie sur euh, épuré et légal. Hein? Donc, euh, on, comme enseignant, là, euh, on se donne le, le devoir de donner l'exemple. Donc, euh, voilà. Euh, pour l'égal. Quelques stratégies pour ce, ce visuel. Bien, une idée à la fois par diapo, dans Le meilleur des mondes. Là, je viens de passer huit diapos avec trois idées dans chaque. Excusez. C'est un contre-exemple pour que vous puissiez... <rire> C'est ça. Euh, on peut utiliser l'image. Hein? C'est très parlant parce qu'une image vaut. On ne l'a même pas écrit vu que vous le savez. Et puis, finalement, euh, des outils de recherche de contenu libre, dans, pour la partie légale, euh, il y a énormément maintenant d'outils qui permettent de trouver des images libres de droit, euh, même dans votre barre de recherche Google, là, dans les outils, il y a euh, réutilisation autorisée, il y a des sites qui vous donnent des images gratuites, euh, le récit des langues, le récit préscolaire a une banque d'images, de, de sons. Euh, le Récit des arts a aussi euh, euh, répertorié énormément de ressources qui sont libres, donc n'hésitez pas, ils sont dans le clavardage, vous pouvez garder ça en note euh, pour y aller, puis comme ça, rendre vos présentations dans, dans, en toute légalité. tu me permets, Annie, juste de, de, un petit clin d'œil, Annie va vous mettre dans le clavardage un document qu'on a créé, qui est en construction. Ce qu'on a fait, on a pris des ressources libres et on les a catégorisées. Vous voulez des, des euh, œuvres libres de droit de photos, d'images, de sons, de musique, etc. On, a, on les a répertoriés par type de médias. Donc, c'est en construction, on va vous les mettre dans le clavardage plutôt que d'aller chercher. Puis, si on veut, avec nos jeunes, les amener vers la recherche d'outils, de ressources libres et, et pas les envoyer partout sur le web, tout dépendant de leur âge, mais on peut leur proposer ces ressources-là qui s'entrent euh, un peu plus pour perdre un peu de moins de temps. Voilà, et bien Jennifer, en fait, tu n'es pas obligée de fermer ton micro parce que c'est l'heure du digestif. 5 à 7, on est rendu au 5 à 7. On a parlé des deux grands morceaux, donc l'importance de la planification, la réalisation maintenant, l'importance de l'intégration. Comment on intègre tout ça? Comment on ramasse tout ça? Citation, pouvons-nous parler d'intégration tant qu'il n'y a pas intégration des cœurs et des esprits? donc Évidemment, on peut réfléchir à une intégration, donc un retour qu'on va faire non seulement sur les connaissances, les concepts, les contenus qui ont peut-être été abordés, mais on peut aussi faire un retour, sur, un retour réflexif avec nos apprenants, un retour sur les attitudes, sur les conceptions des apprenants, sur la satisfaction, on va le faire avec vous tout à l'heure aussi, des apprenants. Donc, deux grands volets pour l'intégration. C'est quoi une intégration? Alors, en, en quelques mots, c'est prendre un temps d'arrêt, c'est prendre le temps de faire une boucle, c'est faire une mise au point. Ça peut être aussi de se situer par rapport à ce que, qui a été présenté. Faire un tour, je l'ai déjà dit, mais ça peut être aussi de comparer les connaissances qui ont été acquises avec les nouveaux apprentissages. C'est le quoi. Pourquoi on ferait ça? Donc C'est un peu comme l'atterrissage, j'aime ça appeler ça atterrissage, c'est un peu comme un décollage, on est parti en voyage et on atterrit vers la fin de la, de la visio. Pourquoi on ferait ça? Pour faire une synthèse évidemment des apprentissages, pour connaître le degré de satisfaction, on en a parlé tantôt, faire des liens entre ce qui a été abordé tout au long de la rencontre. Ancré, Donc, rendre euh, ancré ces apprentissages. Évidemment, pourquoi? Parce qu'on veut planifier un transfert. On l'a dit tout à l'heure, on aimerait que ce que vous avez appris aujourd'hui, que vous utilisiez dans vos prochaines visios, certaines astuces. Donc, on veut planifier le transfert lors de l'intégration. On veut aussi organiser la mémoire collective. Vous allez voir, tout à l'heure, on va vous partager euh, des, un document collaboratif dans lequel vous pourrez déposer vos bonnes idées. Donc, on peut, avec nos jeunes, organiser cette mémoire collective, là, faire des liens euh, entre ce qui a été travaillé. Et comment on fait ça? On en a parlé du fameux sondage. Ça peut être un beau moment vers la fin aussi pour proposer un sondage à nos apprenants. Très important, faire un retour sur les intentions. On avait lancé des intentions au départ, on fait un retour lors de l'atterrissage sur les intentions qu'on avait proposées. La stratégie du question-réponse est intéressante aussi. Donc, on partage un document collaboratif dans lequel on va mettre un tableau avec une colonne question, une colonne réponse. Donc, les apprenants vont être appelés à déposer leurs questions, puis on pourra laisser des traces des réponses à la toute fin aussi. On peut proposer une infographie à nos apprenants, mais on pourrait aussi même la faire, l'infographie. La même chose avec le croquis-note, Le croquis note va être plus à main levée. Plusieurs outils existent pour créer des croquis croquinotes pour illustrer à l'aide de lignes, de traits, de photos, de dessins. Évidemment, tout ça peut être fait de façon individuelle. On pourrait très bien le faire en équipe et on pourrait le faire de façon collective. Donc, varier les modalités lors de l'intégration, ça peut être intéressant. D'autres comment en vrac, le tableau collaboratif, le tableau SVAP, il y a un exemple après qu'on pourra regarder. Euh, bon, ben on peut le regarder tout de suite. Donc, ce que je sais, donc c'est le S, ce que je sais, ce que je veux savoir, ce que j'ai appris. Donc, lors de l'intégration, c'est plutôt euh, cette, euh, ce site-là qu'on va travailler et ce que je voudrais apprendre de plus. C'est un, un exemple de tableau collaboratif. Celui-là a été fait avec l'Inuit. On va vous mettre, le mettre l'outil aussi dans le clavardage. Les phrases à compléter, je vous le montre aussi euh, tout à l'heure, les phrases à compléter, j'utilise souvent cette stratégie-là dans un tableau, je vous montre des exemples tout à l'heure. La surbrillance, donc mettre des éléments en surbrillance pour lesquels on veut retenir euh, l'information. Des idéateurs, les organisateurs graphiques sont très aidants pour créer des liens euh, entre les informations. Proposer des ressources pour aller plus loin à nos euh, apprenants en lien avec les thématiques qui ont été abordées. Et faire des associations, ça, c'est tout nouveau. J'ai eu cette idée-là euh, ce matin, ce midi, en tout cas. Donc, permettre à nos apprenants de créer des associations entre des éléments qui ont été travaillés. Dans le Clavardage, on va vous mettre un exemple, donc un exemple concret qu'un collègue du récit a utilisé avec ses apprenants euh, en lien avec le plan d'action numérique. Donc, c'est un jeu d'associations simplement qui corrige aussi seul. Donc, intéressant pour l'intégration. Je vous parlais de phrases à compléter tout à l'heure. On utilise souvent cette stratégie-là avec des enseignants, entre autres cette année, un groupe de travail. À la fin de la rencontre, un tableau collaboratif dans lequel on fait euh, des colonnes, donc les gens indiquent leur nom. Et on, leur, on les invite à compléter. J'ai aimé aujourd'hui dans cette rencontre-là, dans cette visio-là. J'ai appris dans cette visio-là. J'aimerais. Euh, une fierté aujourd'hui. Un questionnement qui, qui, que je conserve. Un souhait que j'aimerais pour un prochain pas. Et enfin, donc évidemment, tous les débuts de phrases sont possibles. « Aujourd'hui, j'ai pris conscience que j'ai particulièrement apprécié, dans le prochain mois ou dans ma prochaine vidéo, qu'est-ce que j'aimerais euh, essayer? » Donc, des phrases à compléter. Prévoir l'imprévisible, Annie, maintenant. Oui, bien, en fait, c'est bien beau tout ça. Euh, on a une phase, euh, on a nos trois phases hein, euh, euh, au niveau de l'enseignement, de la réalisation. On vient de voir l'intégration, mais il arrive toujours des choses qui euh, sont imprévisibles et comment on peut prévoir l'imprévisible. Bon, ça a l'air impossible comme ça. Puis, euh, quand c'est pas, en tout cas, vous comprenez. Euh, la clé, la première clé, c'est la planification. Il euh, faut savoir qu'on euh, a essayé dans cette présentation-là d'essayer de donner le plus d'exemples possibles, d'y aller euh, en explicitant tout, tout les, toutes les astuces qu'on vous a partagées. Euh, mais tout était prévu. À chaque moment, vous avez vu d'avance, on avait prévu une question ambiguë. Euh, d'avance, on avait prévu d'organiser quelque chose avec le gars des vues. Salut, Annick. Euh, donc... Euh, tout ce, ça, ça se planifie. Et donc, moins on va laisser de choses au hasard, bien, plus on va, avoir, on va se sentir en sécurité puis plus on va avoir de place finalement, nous, euh, pour réagir à l'imprévisible parce que tout le reste est canné. Donc, clé numéro un, encore une fois, ce n'est pas euh, une nouvelle stratégie, mais à la puissance gogol dans une visioconférence. Prévoir des plans A, B, C, euh, Jennifer, exactement. Euh, une, pet, une dernière petite astuce qu'on vous partage aujourd'hui, c'est euh, faire équipe. Évidemment, ce n'est pas toujours possible, mais dans la mesure où ça l'est, on ne saurait s'en priver. Et euh, aujourd'hui, en fait, on a partagé ces rôles-là, hein, vous avez vu, on s'est partagé les rôles, mais on s'est aussi adjointe euh, euh, Annick qui était là avec nous dans le clavardage et pourquoi ce rôle est particulièrement important dans une visio? Bien, et là, on, on, on quitte l'analogie de, de l'alimentation des menus, des apéros, etc. Et on s'en va dans l'analogie du feu, euh, maintenant qu'on sait que les parcs nationaux vont réouvrir. Mais non, je continue. Donc, pourquoi on veut un allié? Parce que ça nous permet d'éteindre des feux. Cet allié-là peut être là pour ça. Donc, accepter. il y a des plateformes qui nous demandent d'accepter des participants. Fait que moi, pendant que je suis en train d'accueillir les gens, bien, je suis pas obligée d'aller voir les différentes plateformes et d'accepter euh, les participants au fur et à mesure. Euh, tantôt, euh, on était capable de faire éteindre les micros pendant que, que l'animateur parlait, gérer les prises de parole. Bon, vous les voyez là, euh, former des salles. Donc, tout ce qui est le stress technique, finalement, euh, avoir un support pour ça, ça nous laisse de la place pour être vraiment concentré sur ce qui se passe. C'est le, le, le premier avantage. Deuxième avantage, souffler sur les braises. Donc, soutenir la pédagogie et stimuler l'engagement. Au fur et à mesure qu'on parle, on n'a pas toujours le temps d'aller répondre dans le clavardage, de, de, de de mettre en surbrillance, comme tu le disais tantôt, là, Jennifer, de, de, de mettre l'emphase finalement sur euh, un contenu qui a été intéressant, un contenu qui a été en, en, important, relancer des questions, etc. Donc, cette personne-là qui est votre allié euh, peut est disponible pour faire ça et ça va euh, euh, grandement euh, euh, augmenter la qualité là, et de satisfaction qu'on a par rapport à une vidéo qu'on donne. Alors, merci, Annick. Annie, euh, je voudrais juste donner la parole à Nathalie Malo qui viennent de faire une, une remarque. J'aimerais ça t'entendre là-dessus, Nathalie. Tu dis, euh, comme prof au secondaire, on va être seul avec nos élèves. Est-ce que tu veux prendre la parole, Nathalie, pour nous parler de ça? Qu'est-ce que tu veux dire exactement quand tu dis ça? Je veux juste t'entendre là-dessus. Euh, oui. oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Je peux activer ta caméra. Oui, bonjour. Euh, <rire> caméra. Je m'excuse. Je suis vraiment en mode d'expérimentation comme vous. Je pense que j'ai fait l'erreur de vous envoyer le mon message par clavardage de façon privée. Je voulais euh, écrire le message à tout le bien groupe. Bien. Euh, je vous écris malheureusement, comme prof au secondaire, on va être tout seul avec nos élèves. Euh, ben, en fait, euh, je n'ai jamais fait encore de visioconférence et je sais que, ben, probablement quand on, dans, dans, dans l'hypothèse où on, on devra enseigner euh, presque à temps plein, euh, de cette façon-là, ben, chaque enseignant, enseignante va se retrouver probablement c'est seul, chacun son tour, avec son groupe d'élèves à gérer. Euh, donc, oui, c'est sûr que c'est l'idéal de pouvoir le faire en collaboration, mais je suis pas certaine que notre réalité va être celle-là. Donc, il euh, va falloir qu'on se trouve des stratégies pour gérer tout ça par nous-mêmes, j'ai l'impression. Nathalie, j'ai envie de te poser une autre petite question. Euh, toi, tu enseignes oui. quelle discipline? T'enseignes quoi? Moi, j'enseigne euh, éthique et culture religieuse en 5e secondaire à la commission scolaire de Seigneurie des Milites. OK. Puis, est-ce que tu as des collègues avec qui tu travailles euh, dans, dans ton domaine, par exemple, ou d'autres dans d'autres disciplines qui s'adressent au même groupe? Bien, possiblement, oui. Euh, effectivement, il y aurait sûrement moyen euh, d'organiser quelque chose. Mais je vous dirais, pour l'instant... Euh, bon, je, je, je sors d'une euh, rencontre de niveau qui chevauchait le début de votre rencontre. Donc, j'ai un peu manqué mmh. le début. Et il y a énormément d'insécurité de la part de chacun. Et oui, en, je crois qu'en théorie, le travail d'équipe serait l'idéal. Mais en pratique, que euh, chacun est pas mal pris avec euh, ses inquiétudes, l'inconnu. On ne sait pas à quoi s'attendre. Et là, c'est comme on agit dans l'urgence. Mm -hmm. et, et c'est pas mal du chacun pour soi, pour l'instant. Parce que ce que je veux dire aussi, c'est que là, on est au secondaire, vous, vous commencez des choses, peut-être qu'à l'automne, vous allez devoir continuer d'en faire, c'est possible, on ne sait pas. Euh, ce qui est peut-être intéressant, c'est de réfléchir en équipe école ou en équipe cycle, euh, est-ce qu'on garde nos réflexes de faire comme on fait d'habitude, d'avoir les mêmes nombres de groupes, d'avoir le même nombre d'élèves, de faire travailler de la même façon, ou si on travaille avec des d'autres manières de faire. Par exemple, on sait qu'on se met en équipe de, de travail, on, offre des, des, on envoie des tâches aux élèves, on leur donne des temps de, de rencontre où ils peuvent venir poser des questions, on peut avoir des temps où on anime, puis on, on, on propose trois fois la même plage, la même activité dans des plages horaires pour permettre à des élèves de différents groupes et non pas travailler avec des groupes fermés comme on le fait, on le fait habituellement. Donc, sortir du cadre habituel, ça permet d'ouvrir d'autres possibilités. Ce pas nécessairement facile, tu le nommes très bien, Nathalie, hein, parce que chaque enseignant ses insécurités. Donc ça, on a besoin d'en parler, d'échanger autour de ça et de chercher à sortir des cadres habituels parce que si on reste dans la même façon de penser, si on pense qu'on va avoir des visios comme on fait des cours en classe, bien, on risque de rencontrer de très grandes difficultés et ça va être très difficile de reproduire intégralement ce qu'on fait dans la classe en visio. Donc ça nécessite de peut-être se, ré se réfléchir à est-ce qu'on peut même juste organiser nos, notre horaire différemment, nos tâches différemment, travailler d'une autre façon, travailler avec des élèves, avec moins d'élèves, mais avec plus de discipline, en travaillant en collégialité avec nos collègues. Il y a plusieurs manières de l'entrevoir, de, de, de, de le voir, et il n'y a pas une seule bonne réponse, mais c'est vrai que c'est un défi, c'est vrai que ce ne sera pas facile. Puis peut-être qu'on peut penser qu'il y a d'autres personnes dans l'école qui habituellement sont dans l'école mais qui là sont, si on est à distance peut-être ces gens là on a peut-être des TES dans l'école on a peut-être d'autres personnes d'autres professionnels d'autres gens qui peuvent nous qui peuvent devenir des des pères qui vont être en contact avec les élèves dans ce contexte-là. Ça peut être intéressant pour eux aussi de voir les élèves d'une autre manière, à travers, à travers du clavardage, de créer des liens des fois avec d'autres élèves, d'avoir des discussions parallèles. Donc, il n'y a pas nécessairement juste nos enseignants avec qui on peut faire équipe. Il y a d'autres membres dans l'équipe école avec qui on peut faire ça. Donc, ce que ça veut dire, c'est de peut-être envisager d'autres avenues. Ce n'est pas magique, là. Pas, il n'y a pas de solution magique. C'est exigeant, c'est difficile, mais peut-être qu'il y a d'autres avenues, mais il faut sortir de ce qu'on fait habituellement si on veut trouver d'autres idées. Je ne sais pas si ça t'aide ou ça ce que clair, Nathalie. Oui, bien certainement, je vous dirais, je, je souhaite réellement qu'on en arrive là, mais je vous dirais, en date d'aujourd'hui, euh, il y a de nombreux enseignants dont la tête n'est franchement pas encore là. Et ça viendra et on va avoir besoin encore beaucoup de, de formation et d'aide avant de pouvoir y arriver. Mais c'est pour ça que je suis vos formations, je trouve ça très très pertinent. Puis je, je vais transmettre, transmettre l'information à, à mes collègues. Je vous remercie. Ça fait plaisir. Merci, merci. pour ton intervention, Nathalie. Merci. Alors, ben Benoît, je t'inviterai à continuer euh, cette partie euh, où c'est à vous de jouer, donc euh, à mettre en pratique là, et à essayer de réfléchir finalement à tout ce qu'on vous a dit euh, maintenant. Donc, je te passe la parole. Excellent. Merci. Euh, donc, ce qu'on vous demande de faire maintenant, euh, tu veux avancer la diapo, Annie Merci. On veut vous mettre en action. OK. Il nous reste euh, à l'atelier. Il nous reste une, une une vingtaine de minutes, on va se garder peut-être 5, 8 minutes vers la fin pour faire un retour attacher tout ça. Mais euh, en ce moment, on va vous mettre en action concrètement. Donc, vous avez déjà vu, Annie qui vous a proposé des liens dans le clavardage. Donc, on a différents documents collaboratifs, des Google Documents. On vous demande d'y aller euh, ben, par, euh, à, par le groupe qui correspond le plus à, votre, à ce que vous faites comme travail. Donc, vous cliquez sur le lien euh, monurl.ca, l'astuce un, deux, trois, ça dépend du groupe. Est-ce que vous êtes au primaire, au presco, avec les tout petits ou les plus grands, ou même si vous êtes gestionnaire scolaire ou conseiller, ou conseiller pédagogique, ou même si vous travaillez à l'FGA, FP, ou même si vous êtes du, du, de, de, de, de, de, de, de, de l'enseignement supérieur ou si vous faites d'autres tâches. Donc, l'idée, ce n'est pas tant de vous regrouper par groupe de personnes, mais qu'on distribue les personnes pour qu'on soit trop de monde dans le même document. On a fait l'exercice la semaine passée avec on avait animé le même atelier, donc il y a déjà des, des, des informations qui sont écrites dans ces documents-là. Ce qu'on vous demande, c'est, en tenant compte de ce qu'on a partagé avec vous aujourd'hui, avec ce que les participants aussi ont proposé dans le clavardage un peu partout, tout au long du webinaire d'aujourd'hui, on vous demande d'aller proposer, d'aller consigner dans le fond, des idées ou des choses que vous pouvez vous réinvestir, pour mettre en, que vous allez pouvoir mettre en valeur à votre tour, dans votre visio, donc dans vos visios que vous pouvez faire. Ça peut être aussi des choses qu'on a nommées, mais ça peut être des choses qu'on n'a pas nommées, des façons dont vous, vous pensez que vous êtes capable de réinvestir ces idées-là. Donc, c'est la tâche qu'on vous demande de faire. Donc, allez dans un des documents, celui qui est le plus proche de votre réalité à vous. S'il n'y en a aucun qui est proche de votre réalité, prenez n'importe quel, ce n'est pas très grave. Et donc, allez nous faire vos propositions dans le document collaboratif. Nous, on va aller voir ce que vous êtes en train de faire. Puis, si vous avez des questions... Vous pouvez bien sûr euh, demander la parole en levant la main. Vous pouvez poser votre question dans le clavardage, comme on l'a fait tout à l'heure, euh, euh, différentes personnes l'ont fait à différents moments. Merci Camille pour tes, tes bons commentaires, T'es très active. Euh, donc, euh, on vous laisse aller explorer nos différents documents collaboratifs. Puis on, va, on, se, re, on se rejoint dans, disons, on se donne euh, peut-être euh, encore... Euh, 6 minutes, 7 minutes, 8 minutes, 7 minutes environ. Là. Donc, vers moins 10. C'est bon ça, Jennifer? Oui, Benoît. Peut-être aussi mentionner qu'on a eu la chance d'avoir de, de, de, cette rencontre-là avec près de 136 personnes la semaine dernière. C'est pour ça qu'il y a déjà des bonnes idées dans les documents. Effectivement, tout à fait. Merci de le préciser. Oui, c'est pour ça que oui, effectivement, il y a beaucoup d'idées qui sont déjà là. Mais je suis sûr que vous, vous en avez d'autres aussi. Donc, vous pouvez venir les les rajouter, mais aussi ça vous fait une banque de ressources. Vous avez noté euh, l'adresse de, la, de la présentation euh, euh, de, en début, on pourra vous la, la remettre tout à l'heure. Euh, à l'aide de la présentation, ce lien-là va être toujours bon. Vous aurez toujours accès à, toutes ces à tous ces documents collaboratifs-là. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'on les a aujourd'hui qu'ils ne sont plus bons demain. Ils vont être encore bons demain, après-demain, et ainsi de suite. Donc, si jamais vous décidez avec votre équipe école euh, euh, Nathalie, par exemple, avec tes collègues, de réfléchir sur tout ça. On a aussi enregistré la, la présentation. On va pouvoir la rendre euh, disponible dans quelques jours sur le, la chaîne YouTube du Récit. Elle va être ajoutée aussi à la page de, des différents ateliers là, qu on, qui sont sur le site du Récit. Et vous pourrez euh, réécouter ou faire jouer des bouts de la présentation à vos collègues. Par exemple, ou aller voir, euh, de, explorer les documents euh, qui sont partagés avec vous avec vos, votre équipe SIC, votre équipe de vos collègues. Si vous êtes conseiller ou conseiller pédagogique, vous pourriez faire euh, un café pédagogique autour de ces, de ces astuces-là, voir qu'est-ce que vous êtes capable de réinvestir dans votre équipe école. Donc, c'est le but, hein, c'est de, à la fois, vous mettre à contribution, mais également de vous donner accès à l'intelligence collective, hein, donc mettre en commun nos idées. C'est toujours beaucoup plus riche que d'essayer de faire tout, tout seul. Donc, c'est ce qu'on vous propose. Je ne sais pas... Euh, Annick, Jennifer, Annie, si vous avez des choses euh, à ajouter, euh, des choses qui m'ont échappé dans le clavardage? Ben moi, j'ajouterais peut-être que tantôt, on a parlé de, euh, juste avant que Nathalie prenne la parole, là, merci, c'était vraiment intéressant, effectivement. Euh, la réalité des milieux hein, euh, va, va être euh, aussi différente qu'il y a de milieux. Euh, un, un, quand, on, quand on a la chance d'en avoir un, un allié, finalement, euh, c'est très intéressant de pouvoir lui fournir euh, d'avance le contenu de ce qu'on va présenter. Alors, euh, on va vous euh, partager un document, que, que, le document qu'on a remis à Annick, en fait, pour... Euh, pour soutenir cette présentation-là. Donc, elle savait en temps réel où on en était, à quelle diapositive, euh, qu'est-ce qu'elle pourrait partager avec vous, quelles questions elle pourrait poser. Mais évidemment, on, on, on s'en remet à cette personne-là hein, pour savoir si c'est approprié, si ça, ça, ça, ça convient dans ce qui est en train de se passer, etc. Donc, c'est ça, ça facilite beaucoup son travail que de, de lui fournir finalement les différents documents qui vont être poussés là, aux participants pendant une visio. Donc, c'est une dernière astuce là, que j'avais oubliée tout à l'heure. Excellent, merci Annie de nous ramener ça. Aussi, c'est vraiment important, tout à fait. Quand on parlait de co-animer, euh, Nathalie, tu te demandais comment je vais pouvoir faire ça. Mais peut-être si on a préparé un document à l'avance pour la co-animation, à la limite, on pourrait même demander à nos élèves qui est en aisance et qui, lui, peut-être va trouver le temps long parce qu'on va être obligé des fois de ralentir en visio pour les élèves qui ont plus de besoins, qui ont plus de difficultés. On pourrait confier cette tâche-là à un élève qui, lui, est très habitué, est bon et il y a de la facilité. Et ça va être il y a un défi à lui d'avoir à faire ça parce que ça va augmenter son, son niveau de difficulté. Alors, ça pourrait être une autre astuce qui serait de mobiliser, si on n'a pas l'accès à un collègue, peut-être qu'on a accès à des élèves qui, eux, sont peut-être euh, euh, plus vite ou plus motivés ou plus intéressés ou qui ont le goût. Ou même, des fois, des élèves qui ne sont pas trop motivés, mais peut-être que parce qu'on va leur confier une tâche, ils vont s'engager un petit peu plus. Hein, parce que des fois, ce n'est pas toujours nos élèves qui sont très performants, mais plutôt nos élèves, des fois, qui sont qui aiment bien faire de l'humour, qui aiment bien déranger, mais si on les concentre sur une tâche plus précise ou exigeante, ces gens-là vont être peut-être pris et avec cette tâche-là. Ça, ça va leur donner de quoi s'occuper. Ça peut être valorisant tout à fait, Stéphanie, pour les élèves. Hein. Ils sont surprenants en visio, tout à fait, tu as tout à fait raison. Il y a en fond de la visio entre eux, hein. ils sont habitués de se parler entre amis. Ce n'est pas formel, mais ils sont habitués d'en faire. Comme, ils ont souvent une, une certaine aisance. Plusieurs d'entre eux peuvent avoir une aisance. Euh, les exploitiques aussi, Sylvie, ouais, d'avoir des élèves qui ont ce rôle-là, à qui on peut même donner des rendez-vous en dehors de, de, des cours pour préparer. Donc, ça leur donne un statut particulier, ça les valorise, ça leur donne de l'importance. Donc, euh, très bonne idée, Sylvie. Absolument. Euh, Sylvain ça dépend évidemment de la plateforme que tu utilises. Tu sais, notre réponse ça va varier en fonction de ça. Si mettons, on est dans Zoom présentement, mais moi, quand je partage mon écran, j'ai l'option de, de contrôler euh, les, euh, les annotations. Donc, je pourrais interdire ou autoriser les annotations à tous les participants. Ce qui fait en sorte que, oui, à ce niveau-là, on a un certain contrôle. Donc, interdire les annotations des participants, j'aurais juste à cliquer dessus et puis à ce moment-là, vous ne pourriez plus le faire. Puis, bien, chaque outil euh, va réagir de façon différente là, euh, par rapport à, je ne sais pas, ce que vous utilisez Google Meet ou, euh, ou Teams, euh, voilà. Mais là, je peux vous répondre pour Zoom. Donc, euh, est-ce que vous, vous allez toujours pouvoir continuer hein, à travailler dans les différents documents de travail, comme Benoît vous le disait tout à l'heure, euh, ils sont disponibles, ils seront disponibles, au même titre que vous avez cette présentation-là, on vous le rappelle, hein, euh, on, va, on va mettre un lien dans le clavardage pour que vous puissiez vous en faire une copie. C'est-à-dire que pour ceux qui ont un Google Drive, vous allez pouvoir vous créer une copie de cette présentation-là et la garder pour vous ou la partager avec vos collègues ou la réutiliser euh, dans l'éventualité où vous auriez envie de partager certaines astuces avec, euh, avec une équipe lors d'une visio. Donc, n'hésitez pas, elle est libre, elle est réutilisable, vous la modifiez, vous faites ce que vous voulez avec. Euh, elle est à vous. Donc, euh, voilà, le, le lien viendra là, dans le clavardage pour la présentation. Alors, pour obtenir un badge, si vous êtes intéressé à avoir un badge, une, une, une genre de certification de votre participation d'aujourd'hui, on vous invite à, à utiliser euh, le, le site Campus Récit. En allant sur Campus Récit, on va vous mettre le lien dans le dans le clavardage. Annick va pouvoir vous donner ce lien-là. Si vous allez sur le site Campus Récits, c'est quand même un petit peu complexe, il faut l'avouer, ce n'est pas si simple, mais ça, ça fonctionne. Alors, ce que vous avez à faire, vous avez les étapes qui sont toutes là. Vous allez sur le site Campus Récit, vous allez sur le bouton de vous connecter. Et là, pour vous connecter, vous avez trois options. Si vous avez déjà un compte, parce que vous êtes déjà allé sur Campus Récit, vous avez juste entré vos, vos identifiants et vous connectez. Sinon, bien, vous pouvez utiliser une solution simple comme celle de vous connecter avec l'aide de votre compte Microsoft, Office 365, par exemple, ou avec votre compte Google, si vous avez un compte Google personnel ou, de, ou, de, ou de, pour votre école. Ou vous pouvez simplement vous créer un compte, donc carrément de A à Z, avec à l'aide d'une adresse courriel. Une fois que vous avez votre compte, que vous êtes connecté à la, pla, à la plateforme de euh, Campus Récit, bien, vous allez sur le lien de, de, de, de, des événements, de, du, de, des rendez-vous du print, printanier du Récit. Donc, euh, l'adresse, vous l'avez à, à l'étape 4, là, Campus Récit, oblique événement, euh, événement au pluriel, oblique RDV. Et une fois que vous êtes là, vous cliquez sur « M'inscrire » en bas. Donc, une fois que vous avez cliqué sur « M'inscrire », vous arrivez dans une nouvelle page où il y a la liste des différents ateliers, des différents webinaires qui sont offerts. Vous cliquez sur l'atelier d'aujourd'hui et vous cliquez une deuxième fois en dessous sur « Demander un badge ». Bon, là, ça fait beaucoup de clics, j'avoue. Une fois que vous avez fait tous ces clics-là, vous arrivez finalement à la page pour obtenir le badge. Et pour obtenir le badge, là, un petit, vous devez, pour faire ça, ajouter un travail. Donc, vous ajoutez un travail. Le travail, c'est très compliqué. Là. Vous, vous Préparez-vous. Vous en avez pour une demi-heure. Vous devez résumer l'atelier d'aujourd'hui. Non, pas le résumé. Vous devez seulement dire en quelques mots ce que vous retenez de l'atelier. Donc, une phrase ou deux. Dire ce que vous retenez de l'atelier. Et vous faites ajouter le travail. Une fois que le travail est ajouté, bien, euh, le gestionnaire de, de, de Campus Récit va traiter votre demande. Et dès que ça va être fait, vous, allez de, vous devrez recevoir par courriel votre badge numérique qui confirme que vous avez bel et bien participé à cet atelier-là. Ça vous permettra notamment de présenter à votre gestionnaire, votre directeur d'établissement, de faire la preuve que vous avez bien participé, que vous avez bien suivi cette formation-là, parce qu'on l'a donné le lien juste à la fin de la présentation. Oui, OK, il y a des que qui savent aller directement à la fin de la présentation. Mais disons on vous remercie, tout le monde, d'avoir été avec nous. On a une autre étape, par contre, qu'on voudrait que vous fassiez, Annie, Annie veux-tu présenter la prochaine? C'est de compléter le formulaire d'appréciation. Parce que nous, ça nous permet à chaque fois de nous améliorer, de devenir, de devenir meilleur et de faire un peu mieux chaque fois. Alors, merci aux personnes qui ont été présentes avec nous tout, tout, tout, long, tout du long. Vous êtes très bonnes et bons. Vous êtes très Bravo de prendre en main votre formation continue, de vous, de vous organiser. Vous pouvez également obtenir une copie de la présentation. Hein, si, euh, vous, prenez, vous allez voir à la dernière diapo, à la toute dernière, si vous avez ouvert, là, vous avez un lien à hein, monurl.ca Astuce avec un, c, avec un C pour copie. Donc, c'est une, une présentation Google que vous avez, qui est devant vous. Cette présentation-là, si vous y prenez le lien Astuce-C, ça va vous proposer de vous créer dans votre compte Google une copie de notre présentation. Vous pouvez donc la réinvestir, l'utiliser, la transformer, aller chercher juste les diapos qui vous sont utiles pour vous. C'est l'île de droit, donc vous pouvez la, ré la réinvestir dans votre milieu, dans votre équipe, dans votre, dans votre milieu. Vous voulez redonner une formation à vos collègues à partir de ça, bien, vous avez la présentation. Vous pouvez aller chercher les morceaux qui vous voulez. Vous pouvez enlever nos noms, mettre les vôtres. <rire> juste dire que c'est nous qui vous avons fourni la présentation, mais après, bien, vous faites ce que vous voulez avec tout ça. Oui, comme dit Nathalie, ouf, comme on dit, ça va bien aller. Espérons que ça va bien aller. On va, on va espérer ça. Hein. Tiens, car je te mets un beau, bel arc-en-ciel, Nathalie, pour t'encourager. Alors, on va faire tous les efforts. Et si on y met tous les efforts, peut-être que ça va réussir à bien aller, effectivement. Alors, s'il y en a qui ont des questions, des commentaires, vous pouvez nous les dire dans le clavardage. On est vraiment content que vous ayez, soyez, vous ayez été présents avec nous. Merci à mes collègues, Anne, hein, Jennifer, Annie, Annick. Merci beaucoup de votre coanimation. C'est une belle expérience. Ça a été très riche. Merci euh, Jérôme d'avoir gardé ta caméra, de nous avoir fourni de la rétroaction tout du long. C'est vraiment gentil. Merci beaucoup, très apprécié. Merci aux nombreuses personnes qui ont fait, euh, qui ont partagé plein de bonnes idées tout au long, qui ont, qui ont été Camille, ont été particulièrement active. Merci beaucoup hein, à toutes les personnes qui, les personnes qui ont osé prendre la parole aussi au micro. Euh, Nathalie, Marie Claude, etc. Donc c'est très très apprécié votre participation. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, même si on a terminé l'atelier tout à l'heure, poursuivre dans les documents collaboratifs, aller compléter si vous vient d'autres idées ou si vous expérimentez des choses géniales de, dans vos expérimentations dans les prochains jours, prochaines semaines, et que vous avez le goût de nous partager vos astuces, bien, ça sera riche, ça va contribuer à l'intelligence collective. Jamais trop tard pour apprendre, Sylvie, absolument, tu as tout à fait raison. Alors, Annie, Annick, Jennifer, un mot, vous avez envie de nous dire quelque chose Hey, merci d'avoir été là tout le monde, puis on vous souhaite des bonnes visios, puis comme je le disais dans le clavardage, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, il y a vos récits locaux aussi, donc des conseillers pédagogiques qui sont dans vos commissions scolaires, euh, qui sont disponibles. Si euh, jamais vous ne les connaissez pas, allez visiter le site du récit, récit.qc.ca. Vous avez un bottin avec euh, toutes les informations dont vous avez besoin pour entrer en contact avec nous ou avec eux. Alors, euh, voilà, des nouvelles ressources, des nouveaux alliés. Oui, un petit dernier mot, puis je voulais, je trouvais que Sylvain, euh, as un petit peu, c'est-tu Sylvain? Euh, non, c'est Sylvie qui disait, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Je pense qu'on est tous des apprenants à vie maintenant. C'est impossible d'être tout seul et de tout savoir maintenant. Donc, nous aussi, on est en apprentissage avec cette nouvelle situation-là. Puis oui, le récit est là pour vous. Plusieurs webinaires sont offerts. On a parlé de Campus Récit tantôt pour le badge. Mais Campus Récit, c'est une plateforme aussi qui existe pour vous, sur laquelle vous trouverez des formations gratuites que vous pouvez, euh, vous, pouvez euh, vous former à votre rythme avec des collègues aussi. Donc, allez voir Campus Récit. Super belle offre aussi de formation gratuite. Vous êtes vraiment inspirant d'être là jusqu'à la fin. Merci tout le monde aussi pour vos, vos commentaires de rétroaction. Merci à mes collègues co-animateurs. Sans vous, ce ne serait pas aussi agréable. Merci. C'est un, un privilège d'être avec vous cet après-midi. C'est très réciproque. Mais Kim, tu as tout à fait raison hein, de dire que euh, je ne dirais pas qu'il faut, mais euh, vaincre sa peur et se lancer, c'est payant. Et en soutenant, comme vous le faites aujourd'hui, c'est une façon de vaincre, d'affronter de, ses peurs et de, de les surmonter. Bravo, Kimondré, d'avoir pris le temps de, de faire ça. Euh, merci aussi pour euh, vos, vos bons commentaires à tout le monde. Ann Annick, je te laisse la parole. Oui, alors je vais faire rapidement parce qu'il est 15 heures. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi. C'était très agréable de... Euh, d'échanger avec vous dans le clavardage. Donc, euh, n'hésitez pas, si vous avez des questions, là, euh, vous pouvez visiter le site du récit. Donc, euh, comme Jennifer le disait, là, dans le bottin, vous avez euh, les conseillers récits qui sont tous là. Alors, bonne fin d'après-midi. Merci à tous.